L'actuariat, de manière très générale, consiste à, à estimer, analyser et prévoir les risques, euh, surtout dans le domaine des assurances. Donc, on, on essaie de, de prévoir l'imprévisible, quelque part, et de, de se projeter sur demain. Ce qui me plaît dans le métier, c'est directement lié avec mes études à TSE, c'est. Euh, c'est la statistique, finalement, parce que quand on parle d'incertain, on parle de statistiques. On s'appuie sur, euh, sur de l'historique, sur des choses qui ont été réalisées. On applique des modèles de, de, de stats, d'économétrie. Et, euh, et tout ça crée un lien en fait, entre la partie théorique et la partie pratique qui sont directement liés. Et d'où l'avantage d'ailleurs d'être passé par TSE pour, euh, pour, pour pouvoir capitaliser sur ces compétences acquises et pouvoir les mettre en application au quotidien dans, dans notre métier. Alors, le plus en avant c'est clairement la statistique et l'économétrie et, euh, et le regard croisé qu'on a pu avoir justement de, du fait de la diversification des spécialisations qu'on avait à TSE, entre économie, stat et économétrie. En termes de renommée, TSE à l'époque euh, à laquelle j'ai été diplômé était moins connu. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'arrivée du prix Nobel de Jean Tirole en 2012, si je dis pas, en 2014, hein, si je ne dis pas de bêtises, et, euh, et le réseau d'anciens qui s'est été offert au fur et à mesure, on le me fait connaître alors, au niveau local, national et aussi international l'école, et, euh, et apporter une certaine crédibilité au, au diplôme. Se focaliser bien entendu sur la, la matière première de l'actuariat, qui, qui est la statistique et la modélisation, mais garder l'identité qu'on a à TSE de pluridisciplinarité, qui amène vraiment une, une vision transverse et différente de celle que peuvent avoir d'autres de, professionnels dans le secteur. Alors le bien commun, c'est finalement le, la convergence d'intérêts qui sont parfois divers au niveau individuel vers un, un objectif qui, pour la communauté, sera plus efficient que la, la poursuite des intérêts individuels seuls, et typiquement pour l'assurance et la mutualisation du risque.